Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir alors très nombreux ce matin pour ce webinaire dédié à la qualité de l'air intérieur et à la présentation de la nouvelle réglementation et de ses impacts. Alors oui, très nombreux, puisque vous êtes plus de 500 personnes connectées ce matin. Alors Parmi vous, des représentants de collectivités locales, de crèches, d'établissements scolaires, de, de centres de formation, et différentes fonctions représentées, des directions techniques, prévention ou encore gestion. Alors nous sommes ensemble donc pour une durée de trois quarts d'heure à une heure. Euh, alors des personnes continuent à se connecter, donc j'en profite pour vous partager quelques informations d'ordre pratique. Pour communiquer avec nous, vous pouvez à tout moment pendant la, la présentation utiliser le chat qui est en bas à droite de votre écran. Si vous avez des questions en lien avec la présentation pour nous permettre d'aller plus loin ou pour creuser certains points, je vous invite à utiliser plutôt le module questions qui se situe également en bas à droite sur votre écran. Donc sauf cas particulier, nous répondrons à vos questions plutôt en fin de en fin de présentation. Alors, vos animateurs, donc ce webinaire va être co-animé par Thierry Caillot et Philippe Dubernet, qui sont, euh, que vous voyez sur votre écran. Thierry Caillot est responsable technique qualité de l'air intérieur pour euh, le groupe APAV. Philippe Dubernet est responsable d'assistance technique et formation pour les activités essais et mesures d'APAV. Moi-même, je suis responsable marketing pour les activités conseils et essais-mesures. Alors, venons-en au programme nous aurons deux grandes parties pour ce, ce programme. Une première partie sur le pourquoi nous allons nous intéresser à la qualité de l'air intérieur et pourquoi un nouveau contexte réglementaire. Avant la deuxième partie, on vous questionnera sous forme de sondage et on repartagera les résultats en, en direct. La deuxième partie qui sera animée par Thierry, ce seront les points clés de la nouvelle réglementation et l'ensemble de nos conseils pour vous permettre de l'appliquer euh, dans les meilleures conditions au niveau de votre établissement et nous aurons enfin un temps d'échange avec vos questions et nos réponses. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un excellent webinaire et Philippe, je te laisse la parole pour aborder la première partie. Pour ma part, je vous retrouve en cours de webinaire et, et ensuite à la fin. Merci. Euh, eh bien bonjour, donc je prends la main, merci Christelle, euh, bonjour à tout le monde. Alors je vais essayer d'être euh, de résumer en fait ce premier point qui concerne euh, l'air intérieur et particulièrement pourquoi euh, s'en préoccuper. Et donc, euh, je vais essayer d'être bref pour laisser euh, la place à Thierry euh, Caillot sur la partie réglementaire, mais je voulais aborder en fait euh, ce point-là euh, au travers notamment de, de l'OMS et des informations qu'elle euh, qu transmet aux États. Euh, les éléments en fait qui sont préoccupants euh, sont euh, des éléments sanitaires liés notamment à cette mauvaise qualité de l'air, euh, qui aujourd'hui impacte fortement en fait, la santé. Et donc vous voyez ici les effets sanitaires en fait, qui sont déclarés au travers de cette qualité de l'air. Alors pour que vous ayez en fait, un ordre d'idée, euh, en moyenne, en fait, on, on, on consomme 2 litres d'eau, dont on connaît ou pas la potabilité de cette eau-là, mais on peut éventuellement, si elle est impropre à la consommation, éviter de la boire. Euh, pour l'air, en fait, c'est un petit peu différent. On consomme entre 12 000 et 15 000 litres d'air euh, par jour, et quand c'est impropre à la consommation, malheureusement, cette air là en fait, ben, on doit quand même le respirer. Donc en fait, on voit au travers de ça la complexité en fait, de, de la problématique air, qui touche bien sûr, de façon plus générale, en fait, notre environnement, le climat, on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc c'est considéré comme un élément en fait, à la hauteur du tabagisme et de la mauvaise alimentation. Alors pour la France, on considère qu'il y a 40 000 décès prématurés liés à la qualité de l'air, la qualité de l'air intérieur, c'est plutôt 20 000 décès prématurés. Le coût associé à cette qualité de l'air est élevé, c'est 19 milliards d'euros en France. Et euh, on considère aussi qu'en France, il y a quand même un contentieux européen euh, lié à la qualité de l'air. Et ce contentieux, en fait, est lié notamment au non-respect euh, de des particules et des oxydes d'azote pour une vingtaine d'agglomérations. Euh, donc voilà. Donc on, on est quand même en France aussi, impacté, même si c'est quand même euh, certains pays euh, qui ont euh, une concentration et des effets euh, plus importants. Voilà pour la partie, on va dire, macro de la partie qualité de l'air euh, au sens large. Et si je rentre un peu plus dans le détail en ce qui nous concerne, euh, on va voir en fait une définition qui a été transmise par le ministère de la Transition écologique. Cette définition porte sur qu'est-ce que la qualité de l'air, c'est quoi la bonne qualité de l'air. Donc, elle a un impact considéré aujourd'hui sur la concentration, taux d'absentéisme, meilleur apprentissage des enfants et bien sûr le bien-être. Ça, c'est un effet notable de la qualité, la bonne qualité de l'air. Donc, si vous voulez respirer un air de très bonne qualité, allez dans le Cantal ou dans les, ou dans Haute-Corse. Ce sont les deux régions où on considère aujourd'hui qu'on a une excellente qualité de l'air. A contrario, d'autres régions où éventuellement on pourrait avoir des émergences de symptômes, on pourrait considérer que Paris, Marseille et Grenoble font partie euh, des villes qui sont malheureusement les plus, les plus polluées. Euh, alors, pour encadrer ça, euh, on a lancé déjà depuis un certain temps en fait, euh, les plans nationaux santé-environnement. Donc, le premier, euh, il concerne en fait, euh, euh, une conférence qui a été. Euh, proposé à Budapest en 2004, et on a en fait l'émergence de plans d'action euh, qui ont été en fait proposés. On est sur le plan National Santé Environnement, le PNS 4. Et bien entendu, on a eu le 2, le 3, c'est dans le 2 qu'on voit l'émergence de référents, et c'est dans le 3 qu'on voit des premières actions sur la qualité d'air intérieur, et pour le PNS 4, euh, on s'engage vraiment en fait à informer, à organiser au niveau des territoires une démarche en fait associée à la qualité de l'air. Donc on voit bien que cette notion relative à la qualité de l'air est aujourd'hui au propre des politiques territoriales et il y a un enjeu en fait très fort sanitaire qui concourt notamment à être informé, à mieux maîtriser les enjeux de la qualité de l'air. Alors on parle de façon plus générale de la, de la santé environnementale, donc voilà, c'est donc une démarche globale. Donc si je vais un tout petit peu plus et plus rapidement et hein, pour avancer encore une fois, cette qualité de l'air en fait, elle, a, elle est dégradée au travers de sources qui sont euh, naturelles. Pour certaines d'entre elles, on a été nous dans le sud-ouest. Hein, je suis dans la région bordelaise, impacté euh, euh, l'été dernier par des incendies euh, de forêt importants et donc ça émet forcément euh, énormément de particules. Et donc ça, c'est un, un phénomène qu'on peut considérer naturel. Et puis on a des phénomènes qui sont euh, plutôt anthropique et liée à l'activité humaine. Et là, au travers de cette activité-là, je vous ai dressé un petit tableau qui montre en fait, l'importance à la fois des polluants considérés comme étant euh, à risque pour la santé. On va retrouver des oxydes les de soufre, des métaux, des particules euh, fines, des composants organiques volatiles, des oxydes d'azote. Pour ne citer que cela, et vous voyez la part en fait euh, de ces activités au travers de l'émission de ces polluants-là. Donc, c'est assez important. Alors, il faut savoir qu'il y a un corpus réglementaire très très fort euh, sur la partie euh, des industriels. Aujourd'hui, les matrices air, eau et sol sont fortement encadrées sur les ce qu'on appelle les ICPE, les, euh, les les installations notamment où on, on, on essaie d'encadrer cet environnement-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais pour la qualité de l'air intérieur, il y a encore énormément de, de travail. Euh, voilà, le sujet reste, on va dire, presque entier. Et donc ça, c'est les sources extérieures. Donc pour les sources extérieures, bon, à part choisir son lieu de vie et son environnement euh, d'activité, c'est assez difficile en fait, de, de pouvoir la en fait, contraindre. Euh, par contre, la pollution d'air intérieur, qui elle a des sources relativement importante. Alors, je vous ai retracé un, un, un, un document qui, qui, qui relate, en enfin, en tout cas, un histogramme qui relate en fait une étude qui a été portée par l'OQAI euh, lors de sa mise en œuvre en, en 2001. Cet observatoire de la qualité de l'air et au travers en fait d'une première étude, euh, il a été mis en évidence que les composés organiques volatiles, qui sont, vous le verrez plus tard relativement présents dans l'intérieur des, des locaux, vous le voyez ici, sont beaucoup plus importants. Euh, et vous en avez un qui ressort de façon notable, qui est le formaldehyde. Dont on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est pour vous montrer que l'air intérieur est considéré comme très pollué, avec des polluants qui sont un petit peu différents de l'air extérieur, même si on retrouve dans l'air intérieur des polluants de l'air extérieur, bien entendu. Donc on a bien sûr nos habitudes, euh, les matériaux de, l'on utilise qui ont aussi en fait euh, euh, leur, euh, leur leur leurs émissivités en fait en, en composés organiques volatiles donc voilà pour les sources intérieures extérieures je passe vite hein, en fait je rentre pas dans les détails on a, on a peu de temps mais voilà à peu près ce qu'on retrouve donc euh, dans les substances jugées prioritaires alors euh, je vous ai mis celles qui sont jugées prioritaires plutôt à l'intérieur des bâtiments parce que si je considère celles qui sont jugées prioritaires à l'extérieur on y retrouverait l'ozone, les oxydes d'azote les oxydes de soufre. Euh, là, ici, je vous ai mis le formaldéhyde, le benzène et le dioxyde de carbone. Ils étaient déjà présents dans la première étude euh, QAI. On les retrouve comme étant des indicateurs importants. Le radon, alors j'en parle, je vous fais un petit clin d'œil, c'est un peu comme le monoxyde de carbone. Il a aussi son corpus réglementaire qui est, qui est très figé. Euh, donc voilà, on ne parlera pas du radon, même s'il fait partie des éléments qui sont à prendre en compte. Le Covid, on n'en parle plus. Sachez quand même, euh, je vais attirer votre attention sur une chose assez importante qui, qui a quand même à souligner l'importance euh, de la réglementation que va vous présenter Thierry Caillot. Euh, au printemps 2020, nous avons été confinés. Euh, L'étude en 2021 euh, au ministère de la Santé qui a été menée montre qu'on a évité 2300 décès en France liés aux particules PM25 et on a évité 1200 décès en France liés aux oxydes d'azote. Donc ça montre bien que cette pollution anthropique liée à nos activités euh, montre qu'à partir du moment où on confine, et c'est ce qui a été le cas, un confinement strict, eh bien on a un abaissement en fait. Euh, de, de la morbidité en fait, liée à la pollution de l'air. Donc ça C'est un élément important qui a été en fait, euh, voilà, démontré et qui montre bien l'intérêt de, de cette réglementation sur la qualité de l'air. Et puis les particules, je vous en parle parce que c'est un élément important, euh, ils sont liés notamment à nos habitudes, mais voilà, voilà les substances qu'on peut considérer prioritaires. On retrouvera le formaldéhyde euh, pour ses effets cancérogènes irritants en niveau respiratoire, euh, on connaît aujourd'hui en fait ses effets de cancer, le benzène pour ses effets cancérogènes aussi, le dioxyde de carbone pour d'autres raisons, euh, notamment pour, pour la, le suivi euh, du confinement, c'est un élément important en fait à suivre dans la partie qualité de l'air intérieur. Je poursuis rapidement, euh, je ne rentre pas dans les détails, on le verra après avec euh, euh, M. Caillot en fait, sur la partie euh, réglementation. Euh, des signes communs de pathologie donc, euh, au niveau de la PAV, en fait, on a en charge notamment euh, beaucoup de demandes, euh, et notamment l'accompagnement technique, souvent liées à des symptômes, en fait, euh, de gens présents dans des lieux clos. Et donc, on retrouve une certaine euh, liste de manifestations qui peuvent être associées ou pas, mais souvent euh, le, le, le sont, à euh, des signes comme fatigue, maux de tête, irritabilité, anxiété, troubles de la concentration, tous ces points-là, en fait, Peuvent être liés à une dégradation de la qualité de l'air. Aujourd'hui, beaucoup de publications montrent en fait euh, que ces éléments-là peuvent être retrouvés dans une pollution euh, de la qualité de l'air. Et puis, pour vous euh, faire un, un petit écho à une publication en février 2023, donc c'est tout récent, euh, qui a montré en fait, c'est une publication médicale qui a montré en fait que la, la, la pollution de l'air avait un, un, un impact sur l'anxiété, et la dépression. Donc, euh, on montre qu'en fait, les gens qui sont. Il y a une évolution, en fait, de l'anxiété et la dépression quand on a des environnements qui sont pollués. Voilà des signes de pathologie. Et je vous parle aussi, je vous parle très rapidement du Sick Building, euh, de, de ce bâtiment malsain dont on considère aujourd'hui qu'il peut y avoir aussi un... une pression, euh, on va dire, mentale, mais pas que. Il peut y avoir, en fait, la pollution euh, des des ces environnements qu'on a du mal toujours à justifier. Voilà pour les manifestations de signes. Et puis, ce corpus réglementaire qui concourt aujourd'hui à la présentation euh, de Thierry Caillot juste après, euh, c'est depuis les années 60 qu'on voit arriver en fait, euh, la, la, la partie aération-assainissement. On se pose déjà des questions en fait, sur la qualité de l'air. En 70, on parle d'air intérieur, euh, pour certains qui, qui sont... Euh, euh, plus âgés, on avait en fait dans ces années-là euh, un vrai impact en fait sur le coût de l'énergie. En 2001, euh, on voit arriver en fait euh, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, il y a une étude qui est portée, dix ans après, euh, euh, on a une loi qui s'engage euh, au niveau national sur la qualité de l'air, donc on, on voit en fait euh, l'expression euh, plus marquée dans une réglementation, et puis 2015, premier dispositif réglementaire, euh, qui s'associe à la qualité de l'air petite enfance, euh, où on voit arriver en fait, euh, cette réglementation qui, qui oppose en fait, aux établissements, un certain nombre de choses à faire. Et puis, 2023, on va vous en parler euh, après. Et puis, en écho à ça, on a toute la partie production de matériaux, qui, elle aussi, euh, voit arriver une réglementation qui, lui, impose euh, l'étiquetage euh, sur euh, les produits qui peuvent être des produits de construction ou des revêtements, euh, qu'on peut mettre à l'intérieur des locaux d'habitation. Voilà, je ne vais pas plus loin, Ça, on passerait beaucoup de temps à expliquer en fait, la problématique de la qualité de l'air, ses enjeux, euh, mais je vais laisser en fait, la parole à, à Thierry Caillot, qui va vous présenter la partie organique de la réglementation 2023. Bonjour. Alors, avant de passer la parole, pardon Thierry, on va faire oui, le petit je sondage. Hein. Je vois que vous avez commencé à répondre à, à nos questions. Donc, vous avez ces deux questions qu'on vous pose pour repartager ensemble et puis pour vous donner une vue de comment vous vous situez par rapport, à, en tout cas, aux personnes présentes. Donc, deux questions. Avez-vous déjà réalisé des actions dans le cadre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur Alors, la réponse est non pour un peu plus de la moitié d'entre en, vous. Euh, sinon, vous avez d'ores et déjà réalisé des mesures de polluants pour euh, 17%. Hein, les chiffres bougent au fil de vos réponses. Pour euh, 12%, vous avez réalisé des mesures au niveau de la ventilation. Et pour, euh, alors j'allais dire seulement 6%, vous avez déjà mis en œuvre un plan d'action d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Et pour 5%, une formation de vos équipes. Alors les chiffres bougent en direct. Hein. Voilà. Mais ça donne quand même une vraie tendance, c'est-à-dire mmh. que la moitié d'entre vous n'ont pas encore engagé d'action en dans faveur de la qualité de l'air intérieur. Et la deuxième question, avez-vous déjà désigné un référent qualité de l'air intérieur pour vos établissements Donc la réponse est non pour quasiment 90% d'entre vous. Donc voilà deux chiffres qui apportent un éclairage avant d'aborder la, la deuxième partie avec, euh, avec Thierry. Merci Thierry, on te laisse la parole. Mmh. Merci Christelle. Merci Philippe pour cette petite introduction, effectivement, qui, qui, qui plante le décor, le décor hein, de, de, la, de la notion de qualité de l'air intérieur et, et, et qui permet de, de nous rappeler au combien il est, il est important, euh, en effet, de, de, de, de s'intéresser à ce sujet-là et de, de s'en préoccuper. Hein. Euh, donc, euh, la, la, la suite de la présentation va, va, va s'attacher finalement à essayer de comprendre maintenant les, les, les nouveaux attendus de ce nouveau dispositif réglementaire. Donc je ne vous ai peut-être pas encore dit bonjour, mais bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, voilà, ça, ça, on, va, on va vraiment rentrer dans le, dans le vif du sujet euh, de, de ce webinaire et euh, on, va, on va commencer par euh, décliner euh, le pourquoi du comment finalement de cette euh, euh, révision du dispositif réglementaire, puisqu'il est, il est existant hein, pour ceux qui n'en qui avaient pas entendu parler, c'est quelque chose déjà qui qui est, qui est, qui est dans, dans, les, dans les tuyaux depuis déjà une petite dizaine d'années. Euh, et le législateur, finalement, euh, au regard de, de ce qu'il a pu engranger comme information depuis euh, quelques années, euh, en a tiré un certain nombre de retours d'expérience et, et a donc aménagé l'ancien dispositif réglementaire. Il l'a retoqué en prenant en compte un certain nombre d'éléments euh, et notamment euh, le fait que le, dans l'ancien dispositif, euh, il est clairement apparu que finalement les, les, les autodiagnostics dont je vais parler un petit peu après euh, présentent vraiment un grand intérêt. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je, je vais le décliner un petit peu plus tard. Euh, L'ancienne la, réglementation aussi portait une, une périodicité euh, au regard des, des campagnes de mesure. Euh, il s'est avéré que, que ce, cette, cette périodicité n'était pas si pertinente que ça. Il fallait plutôt maintenant mieux suivre en fait, l'impact de la qualité de l'air intérieur au travers d'étapes clés de la vie de, du bâtiment, donc je vais, je vais, je vais aussi aborder le, le, le sujet. Et puis Philippe en a parlé, c'est vrai. Euh, au, au regard de la, de la crise sanitaire que nous avons traversée, euh, il, il est euh, ressorti un, un certain nombre d'éléments très très intéressants dont, dont le législateur s'est euh, approprié, et, et notamment au regard euh, de, de, des, des constats de, de renouvellement d'air insuffisant euh, qui avaient pour effet, si je puis dire, euh, de, de, de, de, de provoquer peut-être un peu plus de contamination dans, dans les locaux un peu clos, un peu confinés. Euh, et, et finalement, on on, ça a remis en avant la question de la ventilation et de l'aération dans tous les locaux. Euh, on, on a ressorti aussi euh, le sujet de la mesure du dioxyde de carbone à, à, à, à ce moment-là. Vous avez certainement entendu beaucoup parler de, de, de ça, de, de, euh, justement dans les années de 2020 là. Et on s'est rendu compte, enfin on a, on a repris la main sur le fait que le, le dioxyde de carbone, c'est un très bon traceur du taux de renouvellement de l'air. Et, et, et au regard de ça, finalement, le législateur l'a associé dans, dans le nouveau schéma de, de, de suivi de, de la réglementation. Euh, non seulement il va en être question, mais en plus les, les seuils euh, qui étaient déjà dans, dans les textes ont été abaissés d'un cran, ce qui fait qu'au regard de ce qu'on avait l'habitude de suivre, on va se rendre compte que maintenant, un confinement va être obtenu un petit peu plus facilement qu'avant. Donc, il va falloir effectivement y travailler. Je... La suite, je, je, je, je rappelle en fait, en fait avant d'attaquer vraiment le contenu de, du nouveau dispositif, je rappelle que, quel était l'ancien en fait. Euh, il était constitué euh, de deux étapes, euh, pour ceux qui, qui, qui, qui, qui l'avaient qui déjà pris en compte. Il y avait notamment la première étape qui était obligatoire euh, et, et qui devait s'inscrire tous les sept ans euh, à associer euh, l'évaluation des moyens d'adhération hein, que, que je vais re redétailler un petit peu plus loin, associer en fait à, à, un, à un choix en fait, entre soit ce qu'on appelle l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, soit une campagne de mesure de polluants réglementaires euh, qui doit être effectuée par un organisme accrédité. Donc, il y avait cette notion de périodicité tous les tous les sept ans. Et euh, eh bien, effectivement, ça, c'est quelque chose qui, maintenant, n'a plus lieu. On va justement euh, décliner, maintenant, le nouveau schéma euh, qui, qui, qui institue plutôt euh, un autre mode de suivi. Et, et, et là, il s'agit plus d'une démarche globale euh, voulue par le législateur euh, qui s'articule autour de euh, quatre volets. Euh, les, les, les trois premiers, euh, ou en tous les cas, les deux premiers, reprennent un petit peu ce qui était déjà précédemment existant dans l'ancien schéma, euh, notamment l'évaluation des moyens d'aération, euh, auquel quand même le législateur a rajouté maintenant une mesure des dioxyde de carbone à, à lecture directe. Et, et ce volet-là, finalement, il doit être fait annuellement ça, c'est vraiment la, la, la, la, la nouveauté très, très forte de, de, de ce nouveau schéma réglementaire. Associé à ce volet 1, euh, vous savez ce que, ce que nous, on appelle en tous les cas chez, chez nous à Pav le, le volet 2. Euh, il devra y avoir aussi un autodiagnostic de réaliser euh, à minima tous les 4 ans. Euh, je vais le décliner un petit peu plus tard pour savoir de, de quoi il retourne. Euh, il pourrait y avoir aussi quelque chose qui pourrait s'inscrire dans la vie de l'établissement, c'est ce qu'on appelle une étape clé euh, qui pourra avoir un impact sensible sur la qualité de l'air intérieur euh, et, et qui donnera lieu à un instant T à une campagne de mesures de polluants dits réglementaires, donc les, les polluants qu'on avait l'habitude de suivre précédemment, ce seront les mêmes. Et, et, et là aussi, c est, c est, ce volet 3, euh, il devra être fait euh, par un, un organisme accrédité. Donc, on voit la, la, la, le schéma aujourd'hui décliné en, en, en trois volets et un quatrième qui, qui vient effectivement agréger un petit peu toutes les actions correctives qu'il va falloir prendre en, en, en compte suite en fait, euh, aux, aux examens, observations et mesures qui ont été faites à l'occasion des trois premiers volets. Donc, le, le volet 4, il devra être, lui, régulièrement actualisé. Je pense que j'aurai quelques exemples à vous, à vous montrer pour illustrer le, le, le volet 4. Quels sont les, les, les établissements qui sont soumis au, au nouveau schéma réglementaire en place là depuis le 1er janvier 2023 bah, On retrouve finalement les mêmes établissements que, que, que précédemment. Euh, en tous les cas, pour, pour ceux que je cite là, dans un premier temps, euh, ça concerne euh, tous les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, donc euh, les, les crèches, les, les haltes garderies, ça concerne les, les accueils de loisirs, euh, ça concerne les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, donc euh, école maternelle, école élémentaire, collège, lycée. Euh, il y a euh, des échéances qui ont été fixées par, euh, dans les textes. Hein. Euh, donc, euh, le dispositif qui est entré en vigueur vous donne, en fait, euh, la, comment dire, vous êtes dans l'obligation d'effectuer votre première évaluation annuelle des moyens d'aération, au plus tard, le 31 décembre 2024. Il est aussi prévu que euh, vous effectuiez le premier autodiagnostic avant le 31 décembre 2026. Donc, en fait, vous avez environ 4 ans. Euh, entre les deux, il peut très bien y avoir effectivement euh, une ou plusieurs étapes clés qui surviennent, et il faudra effectivement les, les, les, les gérer. D'autres établissements vont être soumis euh, à ce nouveau schéma réglementaire, mais un petit peu plus tard, euh, vous, vous les avez là sous les yeux, il s'agit de certaines structures sociales et médico-sociales, certains établissements de soins de longue durée, euh, certains établissements du Code de l'action sociale et des familles, euh, et... Euh, les établissements pénitentiaires pour mineurs. Il est prévu euh, d'autres arrêtés d'application euh, qui viendront préciser un petit peu euh, les, les modalités d'intervention dans ce type d'établissement. Aujourd'hui, euh, on n'est pas en mesure de vous proposer pour l'instant euh, exactement le schéma qui va s'inscrire pour ce types de locaux-là puisqu'il nous manque encore un petit peu de matière. Donc, il faudra patienter un petit peu pour ces établissements-là pour, pour, ce, pour ce, vraiment se projeter. Je détaille maintenant chacun des, des, des quatre volets dont, dont, dont j'ai parlé, euh, en commençant par le volet 1, évidemment. Donc Le volet 1, euh, qui, qui existait déjà hein, précédemment, euh, il s'est étoffé d'une mesure complémentaire-supplémentaire qu'il faudra maintenant euh, euh, introduire. C'est la mesure du dioxyde de carbone euh, pendant un laps de temps représentatif au sein de certaines pièces de vie euh, de l'établissement qui sont... Euh, euh, on va dire, euh, bien défini dans les textes. Euh, donc, dans ces pièces-là, il faudra aussi, évidemment, comme avant, euh, effectuer un, un examen visuel euh, des, des, des ouvrants qui sont présents dans, dans ces pièces de vie, euh, et, et notamment euh, s'intéresser à l'accessibilité à ces ouvrants, à leur manœuvrabilité, euh, s'intéresser aussi au système de ventilation mécanique, s'il existe, euh, s'il est fonctionnel, euh, Bon, il est beaucoup de questions du test à la feuille de papier, par exemple, pour s'assurer euh, du, du, du bon fonctionnement. Euh, C'est tout à fait possible. Hein. Et En tous les cas, l'idée, ce n'est pas forcément de faire des mesures de débit à proprement parler. C'est s'intéresser aussi au schéma de l'air en fait dans les pièces pour, pour, pour voir si finalement le, le circuit aérolique il est, il est bien adapté, il est bien adéquat. Et effectuer euh, en complément donc, les, les, les mesures de dioxyde de carbone. Euh, tout ceci je le rappelle, euh, devra être fait à minima euh, avant le 31-12-2024. Alors c'est l'évaluation le, des moyens d'aération, hein, on, on, on le rappelle ici, ce, ce n'est pas forcément le contrôle périodique réglementaire euh, qui est lui aussi par ailleurs à la marge obligatoire euh, et, et qui peut effectivement venir compléter ce, ce processus. Je vous donne un petit exemple ici, de ce que l'on pourrait être amené à rencontrer comme situation. Euh, et et c'est vraiment un exemple, euh, voilà, que, que, que tout à fait, euh, euh, pas, pas forcément probable, mais, mais en tous les cas, on peut imaginer qu'on pourrait rencontrer ce genre de situation. Euh, je suis dans une école maternelle. Euh, ici, effectivement, vous avez un certain nombre de pièces de vie. Là, j'en compte six. Euh, dans, dans un établissement qui compte six pièces de vie, par exemple, euh, le législateur a fixé une règle, il faut en instrumenter 5 ou il faut en évaluer 5. Euh, là, ici, vous avez par exemple un, un petit retour d'expérience euh, qui vous informerait, par exemple, que dans trois pièces, vous avez des valeurs qui sont très voisines euh, de, de, de 800 ppm. Alors on parle en, en partie par million pour les concentrations en CO2, hein, si, ça, si ça vous parle. Hein, C'est une concentration un peu usuelle pour, pour ce vent ce, là euh, donc là, on pourrait se dire que tout va bien, puisqu'il y a un premier palier qui est fixé par le législateur, maintenant qui est de 800 ppm, donc on n'est pas au-dessus, donc tout va bien. Quand on commence à être un petit peu au-dessus, par exemple, les 1380 qu'on pourrait observer dans une salle de classe, ça commence à poser question, et pour peu que vous ayez des résultats qui soient bien au-dessus d'un deuxième seuil qui a été fixé à 1500 ppm, et qu'on observerait des résultats de l'ordre de 1950 ppm, par exemple, ben là, ça y est, on est dans le... Dans, dans la dans l'action justement et, et, et dans la mise en œuvre d'un plan d'action où on va se poser les, les bonnes questions hein, le, le traditionnelles par rapport à la mise en œuvre d'un plan d'action. Donc euh, là, effectivement, il, y a, il va y avoir une petite réflexion euh, qui va peut-être euh, aller un petit peu plus loin et qui nous permettra d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces valeurs-là. Euh, et, et, et si on, on, on arrive à l'expliquer, derrière, qu'est-ce qu'on met comme action euh, qui, qui va s'en occuper? Combien est-ce que ça peut coûter? Est-ce qu'il faudra remettre en, en service un système de ventilation? Est-ce qu'il faudra euh, on va dire, installer un système qui, qui, qui n'est pas présent, par exemple? Est-ce qu'il faudra revoir plutôt la politique d'aération? Euh, parce qu'il y a un enseignant qui a tendance plutôt à laisser les fenêtres un petit peu trop fermées. Voilà, c'est des choses comme ça qui pourraient donner lieu finalement à ce, à ce plan d'action dans, dans ce cas d'espèce. Voilà. Moi, ce que, en tous les cas, au sein du, du groupe APAV, nous, ce qu'on vous, qu vous conseillerait, en tous les cas, par rapport à, à ce nouveau schéma réglementaire, c'est euh, de prévoir d'effectuer euh, ce volet-là pendant la prochaine saison de chauffe. Là, l'hiver se, se termine quasiment les, et, et, et on va se retrouver finalement à, à se projeter plutôt pour la prochaine période de chauffe puisque les mesures de CO2 doivent être faites en période dans cette configuration-là qu'à partir du mois d'octobre prochain euh, voilà donc moi je vous conseille de, de, de, de vous projeter pour la prochaine saison de chauffe si vous êtes équipé de dioxyde enfin de, de capteurs de dioxyde de carbone euh, il va falloir aussi que vous vous posez des bonnes questions par rapport à la qualité des résultats qui sont qui sont donnés par ces par ces analyseurs euh, et le législateur d'ailleurs met un bar un petit peu assez haute pour, pour être sûr qu'on n'utilise pas non plus du matériel qui serait un peu euh, à la marge et, et, et qui donnerait pas forcément euh, entière satisfaction. Donc euh, il y a des principes de mesure notamment euh, qui sont euh, donnés dans, dans les textes. Euh, il faudra s'intéresser aussi à l'endroit où on les met. Euh, il va falloir s'intéresser aussi à leur paramétrage puisqu'il y a des nouveaux seuils qui sont proposés. Euh, le législateur dit qu'il faudra aussi qu il, qu il, qu il, qu il, que les, les capteurs soient, soient dûment étalonnés. Donc qu'on qu n'ait qu pas un, un capteur en fait qui, qui soit un petit peu euh, Laisser pour compte, et puis on se dit, bah, il, il nous donne des résultats, mais on lui fait confiance. Donc, pour accorder cette confiance, il faudra se poser quelques questions. Euh, il y aura aussi, un, un on va dire après à la marge de tout ça, euh, continuer à s'intéresser à l'entretien de nos systèmes de ventilation. Hein, C'est extrêmement important. Dès, dès l'instant où vous avez des systèmes de ventilation mécanique, qu'ils soient euh, suivis. Et pourquoi pas, euh, si vous voulez aller plus loin et anticiper peut-être des problèmes de confinement, pourquoi pas faire les mesures de débit euh, Ce n'est pas forcément demandé dans un premier temps, mais ça pourra être utile pour alimenter un plan d'action, par exemple. J'avance sur le volet 2. Euh, le volet 2, bah, c'est exactement le, la, la même chose que ce qui existait précédemment dans l'ancien dispositif l'idée de ce volet 2 c'est de, de vous approprier en fait un petit peu euh, les bonnes pratiques au sein de votre établissement et de les infuser en fait à tout le monde hein, tous les acteurs qui sont qui sont concernés et euh, justement il, il, il, ça nous permettra enfin ça permettra en tous les cas d'une manière générale d'identifier et, et de réduire des sources de, de, de, de certains polluants euh, notamment euh, lorsqu'il y a des activités dans les pièces euh, ou alors euh, en, en prenant en compte en fait les matériaux qui sont qui sont mis en œuvre dans dans dans, dans les dans les locaux dans les pièces de vie. Euh, le volet 2 fait aussi un un, un focus. Il, il s'intéresse en particulier sur l'état de vos de vos de vos systèmes de ventilation. Donc euh, dans quelle mesure ils sont bien entretenus. Ce sont des questions qu'il va falloir se se poser. Euh, et, et il y a un autre aussi. Euh, un certain nombre d'items qui vont, qui vont faire que vous allez vous intéresser aussi par rapport à, à certains polluants qui peuvent être mis en œuvre, euh, notamment pendant les activités de nettoyage ou les phases de travaux, où là, vous devriez euh, vous poser les bonnes questions aussi pour, pour essayer d'appréhender euh, le, le fait qu'il faille les, les diminuer. Euh, le volet 2 peut être fait à la fois par l'exploitant hein, ou, ou, ou par le propriétaire, après, il y a des conventions qui peuvent, qui peuvent se, se, se, se mettre en place. Hein. Donc, je l'avais déjà dit, je le rappelle, vous avez normalement euh, l'obligation de réaliser cet autodiagnostic avant le 31 décembre 2026. Bon, nous, on vous conseillerait plutôt, alors je vais, je vais en reparler après des, des conseils qu'on peut donner. Là, je vous donne juste en fait un exemple euh, de ce en quoi consiste l'autodiagnostic euh, au travers d'extraits de, de grilles qui sont proposés. Dans le nouveau guide euh, qui porte justement le sujet là, de, de, de l'autodiagnostic, entre autres, notamment, c'est un guide qui a été euh, publié il n'y a pas très longtemps, euh, courant mars, là. Euh, un guide qui est édité euh, et, et publié par un, un organisme qui s'appelle le CEREMA. Là, vous avez un, une capture d'écran de la, de la page de garde. Et euh, à l'intérieur de ce document-là, vous avez un certain nombre de tomes, euh, dont un le, qui, qui porte le sujet de l'autodiagnostic. Le guide, il fait 150 pages, hein, donc il est un petit peu lourd à, à, à digérer. Euh, mais après, il faut s'approprier le tome qui vraiment peut vous intéresser. Euh, et à l'intérieur du tome concernant, euh, relatif à l'autodiagnostic, bah, vous voyez par exemple, quelques grilles, là, des extraits de grilles, hein, qui, qui donnent le ton de ce en quoi ça consiste finalement, cet autodiagnostic. Euh, il faut s'intéresser à, à, à certaines bonnes pratiques qui sont mises en place ou pas et là je vous ai ressorti par exemple la grille relative à un extrait d'un item qui concerne les activités de ménage, euh, ben là effectivement si on voit qu'une des bonnes pratiques n'est pas réalisée, ça va forcément induire derrière euh, des, des actions, il va falloir se projeter effectivement pour essayer de faire en sorte qu'on va améliorer la qualité de l'air intérieur justement en respectant les bonnes pratiques qui vous sont euh, proposées. Voilà, donc c'était juste pour vous illustrer en fait cette notion d'autodiagnostic. diagnostic euh, en, en conclusion, par rapport à, à, au volet 2, euh, nous, nous, on vous encouragerait euh, à effectuer, euh, dans la mesure du possible, hein, euh, le volet 1. Ça va dépendre aussi peut-être de la taille des établissements et du nombre d'établissements, mais euh, pour un, un, un établissement un peu isolé, par exemple, euh, effectuer les deux volets simultanément, ça permettrait, pourquoi pas, d'optimiser. Euh, bah, le temps à y passer, à y consacrer. Euh, donc, ça, ça a du sens, finalement, d'anticiper l'échéance des quatre ans pour, le, pour le, le volet 2 et, et plutôt de, de se projeter le plus tôt possible, finalement. Donc, en, en, en jouant simultanément. Euh, il est très, très, très fortement recommandé de désigner un référent QAI. J'ai vu que dans les sondages, euh, ça, ça, ça ressortait euh, d'une manière telle que, finalement, euh, ce n'est pas quelque chose qui est très, très bien mis en place aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui, qui s'inscrit dans, dans, dans le processus de la nouvelle démarche. Et, et, et nous, on vous encourage finalement à, à le faire et, et à le former. Bon, effectivement, c'est même quelque chose qu'on peut vous proposer par rapport à ça, puisque finalement, pour s'approprier le contenu de ce guide, peut-être que ça va nécessiter un petit accompagnement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra effectivement vous, vous, vous proposer. Il faudra aussi impliquer tous les acteurs de cette démarche-là. Donc, euh, c'est pas que l'équipe de gestion, c'est pas que, que les services techniques, c'est aussi les responsables des équipes pédagogiques, par exemple, ou des activités. Euh, ce sont aussi les gens qui, qui, qui assurent l'entretien et le ménage. Donc, euh, vous voyez, c'est très transverse, en fait, cette, cette démarche. Il faut impliquer vraiment tous les acteurs et les sensibiliser, puisqu'en fait, c'est intéressant de. De, de les impliquer, et au travers d'une sensibilisation, je pense que ça permettra de donner vraiment euh, le, le pourquoi du comment et d'expliquer tout ça. Et puis, euh, le, le volet 2 servira aussi peut-être à anticiper les futurs travaux euh, qui vont avoir lieu euh, au sein de votre établissement, des travaux soit de, de, de rénovation, de, de, de réhabilitation euh, ou, ou des extensions, euh, là où on va, on va s'inscrire finalement dans, dans ce qu'on appelle une étape clé de, de la vie de l'établissement, puisque plus on les anticipe d'une manière précoce, plus on pourra se projeter pour les mesures qui doivent être faites dans le mois qui suit la fin des travaux. Donc, c'est quand même important d'essayer de, de, de, d'anticiper ces, ces, ces fameuses étapes clés. Les fameuses étapes clés qui vont donner lieu au volet 3, euh, et, et là, qui, qui va concerner euh, finalement... Euh, les, les, les polluants réglementaires euh, qu'on avait l'habitude déjà de, de, de, de mesurer précédemment, donc euh, Philippe en a parlé euh, euh, juste avant, euh, et, et, et les, les polluants un peu emblématiques hein, de, de la qualité de l'air intérieur, ce sont les, les formaldéhyde, benzène et dioxyde de carbone. Euh, tous ces, toutes ces mesures-là donneront lieu à, à des campagnes de mesures euh, qui seront à, à faire... Euh, d'une manière globale ou partielle. Euh, la nouveauté du schéma réglementaire, c'est qu'on n'est pas forcément dans l'obligation de faire les mesures sur les trois polluants. Euh, il y a des, des, des, des étapes clés qui vont donner lieu finalement à des mesures dites partielles où on va cibler plutôt tel ou tel polluant. Euh, ça ne pourra être qu'une mesure partielle, par exemple, orientée dioxyde de carbone parce que euh, je donne un exemple. On a recloisonné, en fait, une pièce on a déplacé une cloison, donc forcément la bouche de VMC qui était dans, dans la pièce, elle est, est peut-être plus forcément euh, euh, accessible dans, dans la pièce d'à côté. Bref, ça peut avoir un impact sur le, le renouvellement de l'air de cette pièce-là. Euh, en tous les cas, chaque étape clé euh, sera gérée vraiment euh, euh, de telle manière qu'on va, on va, on va s'inscrire dans, dans, dans, dans le schéma réglementaire hein, puisque tout est bien détaillé. Dans, dans, dans les textes et, et dans, les, dans les guides qui les accompagnent. Euh, je vous donne un autre exemple, c'est la diapositive qui, qui suit. Euh, ici, par exemple, il s'agit de, de se projeter par rapport à une extension. Euh, une extension, c'est exactement une des étapes clés qui est bien décrite dans le schéma réglementaire. Euh, là, par exemple, c'est illustré par un schéma où on voit un établissement, euh, la partie existante un peu en gris clair et la partie euh, euh, extension, euh, on va dire avec un, des, des caractères un peu plus graves, enfin des traits un peu plus euh, noirs, foncés, et eh bien dans ces pièces-là, finalement, on, on, on va euh, projeter des mesures euh, bien ciblées, notamment dans la partie euh, extension, puisqu'on comprend bien que l'extension elle, elle, elle peut-être très impactée par, euh, par euh, la qualité de l'air, et puis, ben, le, il sera aussi prévu, dans ce type de, de, de, de, de schéma, de, de situation, euh, de s'intéresser à la pièce contiguë, en fait, avec la partie existante, puisqu'il y a un lien physique entre deux. Et dans ces cas-là, on devra aussi instrumenter la pièce contiguë et, et aussi s'intéresser à l'impact éventuel qu'il pourrait y avoir dans, dans l'établissement, dans, dans son entièreté. Donc, euh, il y aura une autre pièce de vie qui, qui sera instrumentée un petit peu euh, plus éloignée, euh, du, de, de l'extension. Voilà, voilà exactement comment on pourrait se projeter sur une situation d'extension de, d'un bâtiment existant, avec les polluants qu'il faudra évaluer pendant un certain nombre de, de, de, de semaines, euh, en l'occurrence deux semaines, hein, espacées de 4 à 7 mois, euh, avec euh, les, les, les polluants et, et les capteurs qui, qui seront euh, adaptés. Et puis, ben, finalement, on arrivera au bout de, de notre euh, présentation là, par rapport à, à, à cette, cette explication du, du schéma réglementaire. Une fois que finalement, vous avez tous ces volets-là, euh, eh bien, vous allez pouvoir construire un plan d'action. Alors, soit vous le faites au fur et à mesure, soit vous agrégez l'ensemble des éléments qui vont ressortir de l'ensemble des trois volets, si trois volets, il y a un. Hein, et, et, et tout ceci devra être mis en œuvre pour qu'au plus tard, euh, le 31 décembre 2026, vous ayez constitué finalement euh, ce, ce fameux plan d'action. Voilà, C'est un plan d'action qui, qui permettra d'améliorer de, de, d'une manière sensible, notable, euh, la, la qualité de l'air. Et, et c'est bien l'idée du nouveau schéma réglementaire, c'est de porter quelque chose de continu, en fait, euh, sur la durée. Et, et, et, et on ne s'arrête pas, puisque le cycle reprend, finalement, pratiquement même tous les ans, j'ai envie de dire, parce que l'évaluation des moyens d'aération, continuera à être réalisée de toute façon annuellement. Voilà, j'en ai terminé avec ma, ma présentation. Euh, je, je vais redonner la main, je pense, à, à Philippe qui va peut-être faire euh, peut un, un petit mot de synthèse. Hein. Oui, alors ton... ta présentation a suscité beaucoup de questions. Euh, alors, je, si, si je reprends en fait... Euh de Façon un peu macro, euh, cette, cette démarche euh, qui a été présentée, euh, on comprend que c'est de toute façon un risque qui est avéré, c'est-à-dire que cette réglementation elle n'est elle est pas là pour, euh, pour vous compliquer la vie ou pour en fait euh, qu'elle qu vienne se rajouter en fait à, à d'autres schémas réglementaires ou, ou, ou qui sont opposables. On est sur un risque avéré aujourd'hui, donc ça fait partie des priorités, comme vous l'a dit euh, Thierry Caillot. C'est une démarche en fait, globale en fait, hein, qui s'inscrit euh, aussi au travers de nombreux acteurs euh, qui peuvent en fait, être associés à cette, à cette démarche de qualité de l'air. Euh, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont en responsabilité aujourd'hui et on a en fait, intégré euh, euh, une démarche qui, est, qui rend en fait, les, les responsables de bâtiments et les utilisateurs euh, plus, encore une fois, euh, plus responsables et dans l'action, euh, au travers, notamment, de cet autodiagnostic. Donc, euh, si, je, si vous devez retenir quelque chose, c'est qu'on a un risque adhéré je vous l'ai présenté rapidement, mais vous pouvez aller voir euh, sur les sites, notamment, euh, des ministères, vous verrez, en fait, que, que, le, site, que le, le risque aujourd'hui est, est notable sur la partie euh, qualité de l'air. C'est une démarche, en fait, qui est une démarche intéressante qu'il faut prendre, en fait, dans le cadre d'une politique générale. Euh, il faut s'engager au travers euh, de la construction de la rénovation et de la vie du bâtiment euh, dans une démarche où l'air euh, fait partie des préoccupations. Euh, il faut s'assurer, comme l'a dit euh, euh, Thierry, que les installations de ventilation et d'aération et d'assainissement, comme on l'a vu pour le Covid, euh, sont optimisées on en, on en connaît en fait en tout cas euh, la performance. Voilà ce que je voulais éventuellement repréciser en synthèse. Euh, il y a plein de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de tout répondre, mais on vous fera de toute façon en retour. Euh, que je voulais éventuellement vous dire, ça a été précisé par Thierry, bon, la PAV, en fait, on, on est engagé depuis de nombreuses années dans le domaine de, de l'environnement. Les essais-mesures, on porte la partie matrice air, -sol, sol et eau sur la partie extérieure. Donc on a voilà, des, des équipes qui sont dans cette démarche, et puis dans la qualité de l'air intérieur. Euh, depuis de nombreuses années, en fait, on, on, on est impliqué euh, à la fois en tant qu'expert au niveau en fait, des institutions, on est souvent sollicité ou sollicité en fait, euh, euh, à l'AFNOR pour euh, les, certaines normes qui sont associées à la qualité de l'air. Donc on peut vous accompagner euh, sur les volets réglementaires, les quatre volets qui vous ont été présentés, sur la formation, parce que c'est un, un élément important, je pense qu'il faut euh, avoir en fait, les, les, les bons réflexes et pour cela, en fait, la, la, la formation sur euh, ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les référents qualité de l'air, c'est un élément aussi important. Sur la partie aération-assainissement, depuis les années 80, en fait, euh, au travers d'agréments, on, on intervient aussi sur, sur ces missions-là. Donc, on peut vous, vous accompagner sur cette démarche jusqu'à la labellisation, si nécessaire. Donc, tout ça, ce sont des points importants. N'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des, des, des, des informations complémentaires. Je sais que ce webinaire... Et de courte durée, euh, on aurait passé plus de temps à vous expliquer chacun des points. C'est simplement là pour vous brosser les grandes lignes de cette réglementation, les grands effets de la partie qualité de l'air intérieur. Euh, voilà, donc je ne sais pas si on va avoir le temps de, de, de répondre à vos questions. Christelle, si euh, éventuellement tu veux reprendre la main. Alors voilà, je vais reprendre la main sur vos questions qui arrivent très nombreuses, donc j'essaie de, de les structurer par, par catégorie. Je vous invite dans le même temps à répondre aux deux dernières questions dans le menu sondage hein, pour savoir si ce webinaire euh, jusque-là a répondu à, à vos attentes et si vous souhaitez que l'on reprenne contact avec vous pour répondre à des questions complémentaires ou pour, euh, pour un devis sur l'une ou l'ensemble des étapes. Euh, en tout état de cause, comme il y a beaucoup de questions, on n'aura peut-être pas le, le temps de répondre à toutes vos questions. Euh, on établira une foire aux questions qui reprendra l'ensemble des questions qui auront été posées ce matin avec les réponses de nos experts qu'on retravaillera derrière avec Philippe et avec, euh, et avec Thierry. Donc, dans tous les cas, vous aurez l'ensemble des questions-réponses plus le replay. Alors, venons-en à vos questions. Donc, il y a beaucoup de questions, Philippe, Thierry, sur le périmètre des établissements qui sont concernés. Alors, pour en citer quelques-unes, euh, les centres aquatiques sont-ils concernés Alors, je crois pouvoir dire qu'ils ne le sont plus. Euh, directement euh, au titre de cette nouvelle réglementation. Donc ouais, là, on vous fera une réponse c est, c est, très, très formelle hein, sur, sur ce point. Euh, Est-ce que les gymnases, par exemple, sont concernés Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail de ce qu'on appelle les pièces éligibles et effectivement la nouveauté de, de, de, de ce nouveau, euh, enfin, de, de, de, de ce nouveau dispositif révisé de nouvelles pièces dites de vie euh, éligibles à l'évaluation des moyens d'aération et aux mesures ont été, ont été ajoutées. Et il y a effectivement les, les, les salles de sport, mais qui sont euh, au sein de l'établissement. Euh, si c'est une salle de sport qui est, on va dire, euh, à l'extérieur et qui est commune en fait, à plusieurs, euh, par exemple, euh, établissements, ça, ça, ça ne sera pas concerné. Donc c'est vraiment celle qui est vraiment dédiée à l'établissement. Et les nouvelles pièces aussi qui se sont. Rajouter, ce sont les salles de restauration. Il en a beaucoup été question pendant la période de la crise sanitaire. Et, et donc, elles, elles viennent se rajouter aux autres pièces de vie dites éligibles pour ces évaluations. D'accord. Donc, du coup, Thierry, tu as répondu à une question sur les, les cantines dans le même temps. Alors, les gymnases, on a aussi le cas des, des collectivités euh, qui louent les gymnases à des associations donc, c'est-à-dire des gymnastes qui ne sont pas forcément au sein d'un établissement scolaire. Est-ce que ces gymnastes sont concernés Alors, euh, je pense qu'ils pourraient être concernés. Effectivement, il faudra exclure, euh, lorsqu'on fera peut-être les évaluations, euh, en tous les cas en termes de mesure de dioxyde de carbone, si, si elles rentrent dedans, euh, il faudra exclure en fait le temps où euh, les, les, les, les, les salles sont euh, utilisées par d'autres, euh, on va dire. Euh, entités que, que l'établissement lui-même, si c'est vraiment euh, au sein de l'établissement et qu'il est mis à disposition peut-être pour d'autres euh, structures extérieures. D'accord, merci Thierry. Alors une euh, dernière question sur le périmètre, euh, est-ce que les centres de formation pour adultes sont concernés par cette nouvelle réglementation On a parlé des établissements hein, du premier et du, euh, et du second degré, oui, alors le les, les, les CFA, santé. effectivement, il me semble, les, les, les, les, les établissements du type AdAPI, etc., euh, seront euh, sous le coup de, le, de, de, de la de l'assurance du 1er janvier 2025. Euh, C'est les structures médico-sociales euh, dont, dont il a été question, je crois, à un moment donné, euh, rapidement. Hein. Euh, donc là, pour le coup, c est, c est, c est, ils sont pas dans, dans la première euh, séquence euh, des établissements visés là au, au, au premier chef ils s'inscriront plutôt dans, dans, la, dans la deuxième séquence, en fait, à partir du 1er janvier 2025. Et, et ça, ça reste à préciser, parce qu'il manque des arrêtés d'application euh, qu qu qui sont, on va dire, prévus euh, d'être publiés, mais pour l'instant, finalement, on, a, on est encore un peu dans l'attente par rapport à ces, ces établissements-là et des précisions, justement, des pièces qui seraient euh, éligibles dans ce type d'établissement. Je pense, par exemple, aux établissements pénitentiaires pour mineurs ou ou, ou peut-être pour les EHPAD plus tard. Euh, voilà, c est, c est... On a encore des, un certain nombre de questions pour l'instant et je ne pense pas qu'on ait encore tout de suite les réponses. D'accord. Alors Ensuite, on a beaucoup de questions, merci Thierry, sur le, les appareils de mesure, le type d'appareil de mesure qui peuvent être utilisés en particulier pour la mesure de CO2. Oui, Alors j'en ai parlé un petit peu. C'est vrai que je pense qu'il y, y a un petit peu de tout sur le marché euh, et, et je pense qu'il y a à boire et à manger, comme on dit. Euh, et, et, et je, je, je, je pense qu'effectivement le législateur a, a déjà traduit ça dans le fait qu'il fallait un, un appareil de qualité euh, et il va y avoir un guide qu'un que, que, que un organisme qui s'appelle le Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, va publier sur le sujet et il nous donnera des précisions un petit peu plus tard puisqu'effectivement ces mesures de dioxyde de carbone que l'on doit faire maintenant là, dans, dans le cadre de l'évaluation des moyens d'aération euh, et elles vont nous être précisées et les moyens matériels aussi, même si on a déjà une petite idée, puisqu'il est question finalement plutôt de mettre en avant les, les les appareils qui fonctionnent par spectrophotométrie infrarouge. Voilà. Donc si vous avez autre chose que ce principe-là, ben, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une bonne idée. D'accord. Alors Pendant qu'on est sur le CO2, Thierry, euh, on nous demande quel type de mesure de CO2 retenir. Une mesure sur une journée complète ou une mesure sur la semaine euh, Une moyenne ou la valeur la plus haute Comment ça se passe pour Alors, cette mesure pareil. de CO2 Oui, bah, c'est pareil. On ça, ça C'est des, qui, qui, hein, hein. vont... des choses qui vont être hein, reprécisées au travers d'un guide qui n'est pas encore paru. Euh, pour l'instant, tout ce qu'on nous a proposé euh, comme... Euh, c'est de faire une mesure d'au moins deux heures pendant une période d'activité, donc euh, représentative. Donc ça veut dire que par exemple, euh, bah, dans une salle de classe, euh, il faudra au moins contrôler euh, cette, ce, ce, cette concentration-là pendant au moins deux heures. Là, je vous parle du volet 1, hein, parce que le, le, le volet 3, euh, lorsqu'il s'agira d'une mesure faite par un organisme accrédité, euh, là, les mesures se, se, se, se dérouleront sur une semaine entière. Hein. Il faut, faut nuancer en fait les, me, les mesures dites euh, qui s'inscrivent dans le cadre du volet 1, l'évaluation des moyens d'aération, et celles qui seront à faire dans le cadre du volet 3 euh, lors d'une étape clé. Ce C'est pas tout à fait euh, les mêmes exigences en fait. Et le volet 3 doit être fait par un organisme accrédité, euh, et, alors que le volet 1 peut être conduit éventuellement euh, par, euh, par vos propres services si vous le souhaitez. Très bien. Alors, une question sur comment définir les, les pièces instrumentées, justement. Alors, si, si on rentre vous dans vous le détail, je pense que après, mesures, euh, pour... tout, tout, tout ça est très, très bien, on va dire, euh, expliqué, si je puis dire, dans les textes réglementaires, là, dans les, dans les décrets et les arrêtés qui sont parus en fin d'année dernière. Euh, là, les choses sont très claires. On, les pièces éligibles, elles sont très, très, très bien euh, euh, précisées. Euh, bah, ce sont les pièces de vie hein, d'une manière générale. Là où séjournent les enfants, hein, donc tout ce qui est bureau, euh, local technique, évidemment, tout ça, c'est exclu. Euh, les locaux dits à pollution spécifique euh, sont exclus. Par exemple, un atelier où on manipulerait des, des, des produits chimiques, euh, ce sera effectivement pas forcément. Enfin, euh, c'est même, c'est pas prévu de les, de les instrumenter ces pièces-là en tous les cas, de les évaluer. Ce sont quelques exemples, mais, mais les choses sont très claires en fait hein, dans, dans les textes. D'accord. Alors, une question, s'il n'y a jamais de changement dans les locaux, doit-on faire des mesures tout de même Alors, c'est vrai qu'on peut se dire que ça a peut-être un intérêt, mais c'est plus faire du préventif dans ce cas-là. Rien ne vous y empêche, peut-être. En tous les cas, le législateur ne l'a pas exclu. Ce qu'il faut vraiment veiller à réaliser, en tous les cas, c'est si jamais il y a une étape clé, là, pour le coup, il faut l'anticiper parce que parce que ça méritera vraiment d'évaluer l'impact de la qualité de l'air. Et là, c'est réglementaire. Une étape clé, elle est, elle est clairement définie. Donc, les mesures doivent s'inscrire obligatoirement à l'occasion de, de, de, de, de ces fameuses étapes clés dites de, de, de gros travaux, petits travaux ou, ou réaménagement des pièces, un coup de peinture, etc. voilà C'est plus dans ce cadre-là que le législateur a, a voulu mettre l'accent cette fois-ci. D'accord, alors justement sur les mesures, on nous demande est-ce qu'on peut rajouter des polluants, euh, par exemple de type toluène ou mesure de gaz d'échappement Alors, c est, c est, c est... les obligations réglementaires elles, elles sont vraiment focus euh, les trois polluants dont, dont on a parlé euh, le benzène, qui est le reflet de plus la pollution qui vient de l'extérieur et notamment peut-être de la pollution liée à, à, à la circulation automobile ou à un parking puisque le benzène il est produit justement par la circulation automobile. Donc, euh, s'il s'introduit à l'intérieur, c'est que c'est le reflet un petit peu de la pollution extérieure qui rentre à l'intérieur. Et, et le formaldéhyde, lui, il est plus en lien en fait, avec la pollution intérieure puisqu'il est plutôt émis par euh, les, les, les matériaux, notamment. Et donc, il reflète plus la pollution intérieure. Donc, euh, les autres polluants pourraient être faits, mais, mais euh, en fait, on, on, on, le législateur, il a plutôt privilégié de, de conserver les polluants dont je viens de vous parler, parce qu'ils reflètent pour l'un euh, ce qui se passe à l'extérieur et pour l'autre euh, ce qui se passe plutôt à l'intérieur. C'est clair, merci si Thierry. Ça, si ça... Alors, une question sur l'aération, il nous reste deux minutes, donc on va en prendre encore quelques-unes et puis on va s'arrêter et puis on vous repartagera une fois aux questions exhaustives. Une question sur l'aération, plutôt une remarque, l'aération est une bonne chose, mais en période de chauffe, elle présente des inconvénients sur l'aspect économie d'énergie. Donc, quel conseil et comment arbitrer entre la qualité de l'air intérieur et puis la dépense énergétique Et Quel alors, conseil notamment en termes de durée d'aération Oui, alors c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de recommandations sur le sujet. En tous les cas, c est, c est, c est, il est quand même euh, largement conseillé d'aérer pour renouveler l'air plutôt que de… de, de de, de, de, de s'en passer pour euh, faire des possibles économies d'énergie, il euh, y, a, y a des gestes qui sont proposés, il y a des recommandations en la matière euh, qui existent dans la dans la littérature. Hein, donc nous on se repose un petit peu sur ce qui est écrit, mais mais il mais y a des minimums d'aération euh, qui sont qui sont recommandés en fait. Euh, et, et pour autant c'est pas pour ça que vous allez euh, dilapider euh, beaucoup de, de, de calories. Donc euh, il vaut mieux à un moment donné quand même aérer, renouveler l'air plutôt que de rester trop confiné en tous les cas, même si c'est au détriment peut-être d'une petite déperdition énergétique. Mais après, il y a des, il y a des choses qui peuvent s'étudier un petit peu plus en profondeur par rapport aux débits d'air qui sont introduits par rapport à la ventilation mécanique. Il y a, il y a, il y a certainement des choses à, à peser, le pour et le contre. Oui, c'est vrai que c'est un sujet, parce qu'on a de plus en plus de bâtiments BBC notamment, euh, qui concourent notamment à des, des limites, des perditions euh, euh, caloriques. Donc on, on a en fait des, des, des vraies performances, euh, et des vraies performances aussi en termes d'assainissement, souvent des, des, des bâtiments qui sont euh, associés à des installations de ventilation. Euh, nous, le retour d'expérience que l'on a sur ces installations, c'est qu'elles sont souvent peu visibles et peu maintenues en état, donc il y a, il y a, il y a un, un rôle important de l'assainissement. La, Alors si on peut ouvrir, c'est très bien, mais il faut s'assurer quand même que les installations sont toujours en fait performantes. Si vous faites un, un petit écho à ce que vous avez chez vous, je ne suis pas forcément sûr que vous connaissiez en fait les valeurs de performance de vos installations de ventilation et que vous puissiez savoir si elles jouent un vrai rôle en fait dans l'assainissement de, de l'air de vos locaux. Donc, si vous vous extrapolez aux bâtiments dans lesquels vous euh, vous travaillez, eh bien, on a en fait le même constat que l'on fait, c'est qu'on a des systèmes aujourd'hui qui sont euh, un peu oubliés. Donc, euh, comme le disait Thierry euh, euh, en préambule, je pense que la, le Covid a souligné l'intérêt de cette ventilation, de cette aération. Euh, c'est vrai qu'en fait, on se retrouve un peu entre deux, entre l'énergie d'un côté et la ventilation de l'autre. Mais disons que le, le risque sanitaire d'un côté et éventuellement l'économie que l'on ferait de l'autre, je pense qu'il y a une nécessité de s'assurer que les installations que l'on a, que l'on dispose, euh, sont à la hauteur en fait, de nos attendus et des règles à la fois réglementaires sanitaires hein, ou, euh, ou du code du travail qui, euh, qui engage un certain niveau de performance. Il y en a encore beaucoup de questions, alors je propose d'en prendre une, une dernière. Euh, à propos des mesures, toujours, est-ce que les mesures sont à faire également en été ou uniquement en période de chauffe Alors. Quelle préconisation C'est ouais, vrai que j'ai peut-être été un peu vite. Euh, moi, je, je s'agissant du volet 1, euh, qui concerne l'évaluation des moyens d'aération, euh, pour laquelle il est prévu maintenant les mesures de dioxyde de carbone. Donc il y a effectivement bien une mesure qui est prévue maintenant dans, dans, dans, cette, dans ce nouveau schéma. Euh, les, les mesures de dioxyde de carbone, alors, sauf si effectivement vous retrouvez euh, à être euh, sur, sur les, les départements d'outre-mer, euh, mais, mais en France continentale, euh, il, il faut prévoir cette mesure-là, euh, on va dire en période de chauffe, puisqu'en fait c'est là où en fait on est le plus confiné, les, les, les, les, les, les ouvrants sont, sont clos. Et c'est là où ça a un intérêt de faire la mesure de, de, de dioxyde de carbone. Donc moi, je vous encourage en fait à faire le volet 1, plutôt maintenant lors de la prochaine saison de chauffe, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre prochain. Euh, voilà, ça c'est l'évaluation, euh, on va dire simplifiée des moyens d'aération associés en fait à cette mesure du CO2. Mais la mesure du CO2, elle peut être au faite aussi lors des étapes clés. Et... et euh, les étapes clés, ben là, là c'est pareil, de toute façon, le CO2 se fera toujours en période de chauffe. Par contre, les autres polluants se feront à deux séquences distinctes, euh, une hors période de chauffe et une en période de chauffe. Ces deux séries de prélèvements espacées de 4 à sept mois euh, qui seront euh, à envisager. Donc, euh, vous voyez, ça, ça va concerner à la fois euh, les, la, la saisonnalité euh, d'hiver et la saisonnalité d'été, quoi. Mais c'est lors des étapes clés uniquement, c'est ce que je viens de vous dire là, pour le coup. Très bien, bon, on a encore beaucoup de questions, on va les reprendre très posément et comme je vous le disais de façon très complète dans une foire aux questions qu'on va vous partager. Euh, alors, on va clôturer hein, puisqu'on a une durée bien, bien délimitée pour ce webinaire. Un grand merci à tous pour, pour votre écoute pour votre participation, pour vos questions qui ont permis de, de, de compléter et d'enrichir. Merci à Thierry, à Philippe pour votre pour votre présentation. Euh, si des questions complémentaires de, viennent par la suite, donc vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail contact client apaf.com. On vous invite aussi à nous suivre sur notre page LinkedIn sur laquelle on publie régulièrement de l'actualité sur la maîtrise des, des risques. Un grand merci encore pour votre écoute et on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt merci. sur les prochains événements. Merci, au revoir. Au revoir.